Et pour ce douzième tuto cadeau maison, je vous propose de faire du caramel au beurre salé pour un cadeau simple de dernière minute et qui permet de se la péter un peu. Donc vous allez mettre 100 g de sucre dans une casserole pour faire un caramel à sec, c'est-à-dire sans eau. Je vous conseille le sucre blanc, c'est plus facile pour voir les changements de couleur. Mettez à feu vif au début et dès que ça commence à fondre, vous pouvez baisser. Donc il y a deux teams ceux qui ne touchent pas au sucre tant qu'il n'est pas entièrement fondu. Moi à chaque fois que je fais ça, je fais cramer mon caramel, donc je touille doucement au fur et à mesure. L'idée c'est juste de décoller le caramel qui se forme pour qu'il ne stagne pas au fond. Sur la fin, si vous avez peur que ça brûle, n'hésitez pas à enlever de temps en temps la casserole du feu pour bien mélanger. Et dès que c'est fondu, il ne faut pas attendre et mettre la crème en tout 20 cl. Si vous voulez faire ça bien, vous faites un peu chauffer la crème avant pour éviter le choc de température comme celui que vous pouvez voir à la vidéo. Mais du coup, moi j'y vais doucement, j'ajoute au fur et à mesure à feu doux et ça finit par bien se mélanger. Donc vous allez laisser à feu doux quelques minutes et quand c'est bien crémeux, vous pouvez ajouter 40 g de beurre salé et éteindre le feu. Le beurre va fondre tranquillement. Si vous n'avez que du beurre doux, vous pouvez saler à la fleur de sel mais éviter le sel de table qui risque de ne pas bien se dissoudre. Ensuite, pour un résultat parfait, vous allez passer votre caramel et le mettre dans un joli pot. Ensuite, vous léchez votre casserole sans vous brûler et c'est déjà fini. Pour laver votre casserole, pas de panique, si vous n'avez rien fait brûler, laissez tremper plusieurs minutes, le sucre va fondre tout seul. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Dites-moi en commentaire si vous avez réussi à l'offrir ou si vous avez tout mangé à la petite cuillère. Et moi, je vous retrouve demain pour une nouvelle idée cadeau.